Bonjour, bonjour. Message de Eric Régis Fioril en exil Un plan qui sauve la France, s'étend au monde entier et provoque le changement de civilisation indispensable à la société humaine. Ne nécessite pas seulement un créateur et les idées de tous il nécessite aussi et surtout persévérance et opiniâtreté de tous les adhérents. Ne pas se laisser distraire par tous les récents événements, les espoirs nouveaux, les distractions générales de l'actualité est indispensable pour rester sur la ligne droite qui seule peut aboutir. Au succès un procès public impliquant un procureur doit pouvoir faire parler de lui attirer beaucoup de gens qui croient en la justesse de leur jugement et surtout en éveiller beaucoup d'autres une opportunité aussi d'un débat public qui, le permettant de rentrer en France, relire le petit livre vers Rendez-vous et le programme est enrichissant pour prendre la vraie dimension du problème actuel. Amitié à tous, merci de votre soutien. Et pardon pour son respect, pour son aspect négligé actuel. Merci à tous de diffuser un premier pas vers le changement. Si vous pensez qu'elle en vaut la peine. Eratum. Il semble que Zelensky ait détourné plus de 500 milliards de dollars, info à vérifier. Ne serait-ce que pour juger de l'ordre de grandeur des escroqueries des dirigeants, Macron a sûrement dépassé ce montant, entre détournement et arrangement avec les labos. Un premier pas vers le changement. Eric Régis Fioril a demandé à être jugé par un tribunal populaire, c'est-à-dire par le peuple de France. Il est actuellement poursuivi par la justice maçonnique qui l'accuse de défendre les droits de l'homme, de défendre la constitution française et ses règles, et donc le poursuit. Il l'a déjà mis en examen pendant huit mois et essaie de lui remettre. Actuellement, il est en exil et il voudrait que le peuple français juge de cette situation et décide s'il doit ou pas se rendre à la justice. Il acceptera de se rendre à la justice française, du moins la justice républicaine, si le tribunal français en décide ainsi. Lorsqu'on parle de tribunal populaire, il nous vient à l'esprit les tribunaux de la Révolution qui ont conduit à la terreur. Cette histoire officielle qui nous conditionne a été créée par la franc-maçonnerie et ne correspond en rien à la réalité historique. Un tribunal populaire aujourd'hui dans le cadre du Conseil National de Transition, c'est le bon sens la logique et la recherche du juste droit par les humanistes conscients de l'orientation néfaste de la société par les psychopathes détenant le pouvoir, ceux-là même qui osent se dénommer et l'élite quand ils ne sont que la l'allie d'une société assez malade pour considérer la qualité humaine selon son compte en banque. À leur opposé, les gens de qualité ont ouvert leur esprit et sont plus sur Internet que devant la télé. Bien informés et animés par la volonté du bien pour tous, ce qui exige le juste droit. Ils sont les précurseurs d'une nouvelle société humaine où chacun se sentira à sa place et solidaire de tous. Aidez Eric Régis à à rester en liberté Vous y trouverez le lien Paypal en descriptif de cette vidéo. Attention Si la première trahison du Conseil National de Transition a été organisée par la franc-maçonnerie, la seconde qui a provoqué son emprisonnement et la mise à disposition de ses sites web et travaux entre les mains de scélérats est toujours active. Ces félons n'hésitent pas à continuer d'offrir à la vente son ouvrage, Démosophie, alors que le stock des livres qu'ils qu ont dérobés est épuisé. De plus, Plusieurs personnes ont été victimes de ces agissements et des plaintes ont été déposées. Le seul site sécurisé pour être sûr d'être au bon endroit est celui de la démosophie. Vous trouverez le lien en descriptif de cette vidéo. Attention www.conseilnational.fr et www.conseilnational.tv, ancien site de Eric Régis Fioril, sont maintenant aux mains de la police politique, DGSE, des DGSI, des et les quelques corrompus qui l'ont trahi et se prétendent du Conseil national de transition ne sont que des usurpateurs utilisant ces travaux. Éric Régis Fiori, sorti de prison, a vu tout ce qui se passait sur Internet, ce qu'il avait dit, ce qu'avaient dit les médias lors de son arrestation. Tout le monde doit savoir la vérité, de quelle manière n'importe qui peut se retrouver en prison parce qu'il dérange le pouvoir. Il faut que tout le monde sache, parce que c'est du vice mais à l'extrême, vous trouverez en descriptif de cette vidéo des informations importantes à connaître à propos de Eric Régis Fiori. Mais également, vous retrouverez son message à tous les peuples. Très bonne journée à vous. Partagez, relayez cette information, ces informations très importantes. À bientôt. Très bonne journée à vous tous. Bye bye.